et yo mes Pony, là c'est Rinox aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Sky Spirit et de Alban63 ça, ça, Bonsoir Oui <rire> Les enfants qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va les papa Alors ouais. euh, je suis chaud grave 61. 61 Ouais 61 Oui ah ah, ah ah ah ah Oui Ah ah ah, ah. Donc les gens, donc, voilà, donc, euh, là, on est chaud, on va euh, faire le saut de l'ange. Les gens, euh, je oui, vous dis, je vais faire un montage, enfin, je vais essayer quelque chose, parce que c'est bien d'essayer des choses dans sa vie. Je vais essayer de faire un montage où on va switcher les vues. Donc, comme ça, hop, vous pourrez voir euh, la vision de Nago, des fois. Euh, Nago, ouais, enfin, bon, regardez ah, que bon, la ma... mienne, parce que voilà. moi, je suis un BG. Wow, Brice, t'es très fort, main, hein, bravo, je suis fier de toi, Brice. Brice est un peu mm. avant moi, là, il, il, il commence à gérer. Quel level combien Level 2 ou 3 euh, bah je suis à ton level là, je viens de te voir Oh Oh c'est beau ce que j'ai fait putain Il veut faire la fête, danser, faire la fête Il veut danser, faire la fête Oui j'ai réussi T'as réussi Oui, oui Regardez, Ouf. regardez c'est qui qui est premier Ouais. Regardez, c'est qui qui est premier Regardez, c'est qui qui est deuxième avec, avec 3 secondes de calage de, de Ouais, euh, 3 secondes c'est quand même beaucoup Brissin, 3 secondes, ah. 3 secondes t'as le temps de... Euh... Ok Merde Oui bon, évite ouais, de prendre le gros pit qui est au plein milieu quoi C'était pas mal quand même, euh, je suis quand même arrivé au 5 e level, donc je suis content Putain, je peux me vanter mais euh, regardez, c'est qui qui est premier Non. Ok, donc bonne chance les mecs, attends, cette arène, elle a l'air assez facile. Elle est ultra simple. Tu te mets sur le beacon et c'est tout. Par contre, calmez-vous, j'ai ne vois Get rien. Get ready to fall. Get ready to gravity fall. For... Aïe. <rire> Mais attends, mais bruit, c'est quoi tu me racontes du mytho Bah j'ai dit je crois, je sais. Non mais mmh. c'est bon, il y a un bloc à la fin à esquiver, calme-toi. Ok, en plus j'ai fini la game déjà. Enfin non, j'ai pas fini la game. Mais attends, mais il est chaud ton bloc à esquiver à la fin. Non. Quoi Mais non. Bah si, parce qu'on voit rien. Mais mec, j'ai réussi à l'esquiver, donc... Ouais, si Coco a réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Merci. Moi j'ai tryhard là, je suis level oh, 3. Putain, fait de la merde mais d'où Pourquoi quand j'atterris sur, sur les slime blocs, je crève euh, J'en sais rien. Peut-être parce que t'as appuyé sur la touche ouais. espace. Bah, la touche espace, ça fait pas prendre de dégâts. Hein. Bah, si. Parce que tu, tu sautes pas. Et si tu rebondis pas, et ben bah, c'est comme un bloc normal. T'es combi level combien, Coco 3. C'est bon. Ah oui, je la vois, ouais. la plateforme, C'est bon. C'est bon, je finis de tryhard, je suis level 4. Tantantant... Tant, tant. ouais. Mais là, je ne vois là, même là... pas le best-in-do. Vous le mec, êtes il tous les compte. deux euh, sur la map. Le mec, il est content, il a fini deux, il a fini promis. Ok, allez, hop. As Regardez, c'est beau la deuxième top 3 quand même <rire> j'ai ok bah c'était sympa ouais c'était très ouais. bien surtout la partie ouais. sans toi c'était parfait <rire> bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager et vous abonner à ma <rire> chaîne et à la chaîne de Erinox et à la chaîne de Alban 3 lien en description ne vous inquiétez pas sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo salut à tous c'était Sky Spirit tu il a fait le train <rire> <suis> <rire> Da da da da